Chers amis dans le Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu vous soient multipliées abondamment. Aujourd'hui, on va étudier avec vous, dans le cadre de notre étude, l'épître du livre de Paul aux Romains. L'épître de Paul aux Romains, c'est une étude assez étendue, parce que Paul, c'est l'un des livres qu'il a écrit avec vraiment une grande ampleur. Et... L'Épître de Paul aux Romains nous parle en gros de, un petit peu de la justification par la foi en Jésus-Christ, et puis le péché, et puis les conséquences du péché. Nous allons étudier et dans ce contexte quatre axes, quatre thèmes et qui regroupent l'ensemble du livre de Romains. Nous allons essayer de faire ça assez rapidement dans un laps de temps qui ne dure pas plus que 20 minutes. 20 minutes pour étudier l'ensemble du livre de Romains. Je sais que ce n'est pas un exercice assez facile, mais on va essayer de nous attraper là-dessus. Donc, comme je le disais, quatre axes essentiels pour étudier l'épître de Paul aux Romains la justification de Dieu. Dieu est juste et la justifié, Et nous sommes justifiés en, en Jésus-Christ. C'est ce que Paul essaye de nous faire comprendre. Deuxième axe, c'est la création d'une humanité nouvelle. En, en étant justifié par la foi, donc Dieu crée une nouvelle alliance avec l'homme, avec l'amour en Jésus-Christ. Nous allons étudier ça en détail. Troisième phase, c'est l'accomplissement de la promesse de Dieu envers nous et envers Israël. Deux promesses bien distinctes. La promesse de Dieu envers les païens ceux qui acceptent Jésus-Christ, et envers enfin le peuple israël et certains d'entre eux des Juifs qui n'arrivent jamais jusqu'à présent à accepter Jésus-Christ comme le sauveur de l'humanité. Sont-ils péris Paul va répondre à cette question dans ce livre adressé aux Romains. Quatrième axe, c'est l'unification de l'Église. L'Église peut être réunifiée grâce à l'amour de Jésus-Christ, grâce à l'amour, donc c'est ce que Paul explique dans les derniers versets. Il y a 16 chapitres dans ce livre de Paul aux Romains. Pourquoi Paul écrit aux Romains? On nous dit que ce livre a été écrit aux environs de, des années 50-55 après euh, la mort de Jésus-Christ. Donc c'est ce que nous disent euh, certains grands euh, auteurs, grands écrivains de l'époque. Mais cependant, on ne va pas se fier à la date euh, de de la rédaction du, du livre romain. Lorsque Paul a écrit ce, son texte, son épître romain, sa lettre romain, Paul n'était pas encore allé à Rome. C'est après qu'il va s'y rendre pour visiter l'église de Rome. L'église de Rome n'était pas fondée par, euh, par Paul, Paul il a fondé d'autres églises, mais pas celle de Rome. Donc cette église était fondée et par d'autres auteurs, peut-être Pierre, peut-être même pas Pierre, peut-être d'autres disciples, qui ont été convertis au cours de la Pentecôte, avec la descente du de saint esprit cieux pour former la première église, eh bien, cette église est née, mais cependant, il y a eu un problème avec l'arrivée d'un roi. Cette église était divisée parce que le roi avait fait en sorte que tous les chrétiens de Rome soient dispersés, quittent Rome. Rome, c'est un c'est la capitale du monde, c'est un vaste empire avec le roi qui a un pouvoir est étendu sur le monde entier, vers l'Asie, l'Afrique et puis l'Europe. Il n'y avait pas encore l'Amérique, bien entendu. Donc, dans ce contexte, donc Paul et, voulait écrire à cette église pour leur dire que arrêtez votre division, parce que c'est vrai qu'il y avait une division entre eux sur euh, un thème, soit euh, sur un thème. Centrale, à savoir, il voulait savoir ceux qui deviennent disciples de Jésus-Christ, ceux qui deviennent chrétiens, s'ils n'étaient pas juifs, comment seront-ils sauvés Parce que d'après les juifs, pour être sauvés, il faut accomplir la loi, il faut respecter la Torah scrupuleusement, il faudrait également être circoncis selon la loi juive, et puis manger de la viande saine, et comme certains juifs et, et, et musulmans et, et l'adoptent. Donc par conséquent, ils disent que si vous ne respectez pas ces règles, vous ne pourrez pas être sauvés. Donc c'est la loi, c'est la Torah. Donc d'autres juifs disent, d'autres juifs, il y a des chrétiens aussi, d'autres païens, n'étaient pas d'accord avec les juifs. D'où provient cette dispute entre eux Donc Paul, dans ce contexte, il écrit cette lettre, cette épître aux Romains. Donc dans le premier chapitre, Paul il salue l'ensemble des frères qui sont à Rome. Et nous allons lire dans un premier temps cette première, et, et cette première phase, et cette salutation que Paul s'adresse aux frères de Rome. Paul dans le premier chapitre, nous lisons ainsi dans le chapitre 1. « De la part de Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu. » Cet évangile, Dieu l'avait promis auparavant par ses prophètes dans les Saintes Écritures. Il concerne son Fils, qui en tant qu'homme est né de la descendance de David et qui du point de vue de l'Esprit Saint a été déclaré Fils de Dieu avec puissance par sa résurrection. Il poursuit, Jésus Christ notre Seigneur, c'est par lui que nous avons reçu la grâce d'exercer ce ministère d'apôtre pour conduire en son nom, des hommes de toutes les nations à l'obéissance de la foi, et vous en faites partie, vous aussi qui avez été appelés par Jésus-Christ. À tous ceux qui sont à Rome, bien-aimés de Dieu, appelés à être saints, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Donc, c'est l'entrée euh, en matière de Paul pour s'adresser à ce peuple et dire ce qui il est déjà en tant qu'apôtre. C'est là aussi que Paul il a pris le nom de Paul parce qu'auparavant il s'appelait Saul Sol de Tarse. Tout le monde le connaissait sur son nom, mais après il s'est dit, c'est pas il s'est dit, il a pris le nom de Paul. Et, et. Donc Paul voulait et, expliquer aux Romains dans un premier temps que ceux qui disent que ceux qui disent et, que vous avez péché, que vous n'avez pas respecté la loi, Paul mais tout le monde dans le même sac, ils disent que vous soyez juifs, que vous soyez païen, vous, vous avez hérité tous de la nature du péché que nous avons en Adam. Adam a péché et nous sommes tous pécheurs. Quelles que soient les lois que nous avons eues, que Moïse a données à son peuple pour respecter les lois, donc on n'y arrive pas. Les juifs qui disent qu'il faut respecter la loi, même les juifs ne respectent pas la loi. Nous sommes tous des pécheurs devant Dieu. Seul Dieu est saint. Il a que son fils Jésus-Christ qui est venu sur la terre. et Il a donné sa vie pour le pardon de nos péchés. C'est à ce moment-là que l'on peut dire que, euh, euh, que nous pouvons avoir le pardon de nos péchés. Jésus-Christ a pris un exemple dans le premier chapitre également d'Abraham et qu'il a dit qu'il a été justifié. Abraham a été justifié par, par la foi et non par la loi. Ce n'est pas parce qu'Abraham... Et il a fait de bonnes œuvres, qu'il a respecté les lois et qu'il a été justifié par Dieu. Dieu Moïse et, et Dieu a dit que Abraham a été justifié par la foi. Donc c'est un des exemples. Tous ont péché, nous dit Paul, et sont privés de la gloire de Dieu. Donc puisque vous êtes privés de la, de la gloire de Dieu, il n'y a qu'un seul moyen de vous reconcilier avec Dieu par le Saint-Esprit. C'est en acceptant Jésus-Christ. La loi, c'est un poids assez lourd sur notre don. Personne ne peut arriver à observer la loi correctement pour ne pas pécher. Parce que cette péché étant nous, est en nous, c'est dans notre nature, parce que nous l'avons hérité d'Adam. Dans le chapitre 7, donc, Paul nous dit que nous ne sommes plus sous la loi. Ignorez-vous, frères, je parle ici à des gens qui connaissent la loi, que la loi n'exerce son pouvoir sur l'homme qu'aussi longtemps qu'il vit. Ainsi, une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant. Mais si son mari meurt, elle est dégagée de la, loi, de la loi qui la liait à lui. Si donc elle devient la femme de l'autre homme, du vivant de son mari, elle sera considérée comme adultère. Mais si son mari meurt, elle est libérée de cette loi, de sorte qu'elle n'est pas adultère en devenant la femme de l'autre. C'est la libération de la loi. Paul nous explique cela et nous sommes clairs là-dessus. Au verset 6, Paul nous dit Mais maintenant nous avons été libérés de la loi, car nous sommes morts à ce que nous retenions prisonniers le sort, que nous servons sous le régime nouveau de l'esprit et non sous le régime périmé de la loi écrite. Donc c'est une nouvelle alliance que Paul essaie de nous faire comprendre que nous avons en Jésus-Christ avec la mort. Je Jésus-Christ que nous héritons d'une nouvelle alliance, d'une nouvelle loi. Et cette loi, et nous l'avons en personne d'autre qu'en Jésus-Christ. Chapitre 7, Paul va nous expliquer comment nous, nous, nous essayons de lutter contre cette loi. et Chapitre 7, nous savons en effet, dit-il, que la loi est spirituelle. Mais moi je suis marqué par ma nature, vendu au péché. Paul qui parle comme ça. Je ne comprends pas ce que je fais je ne fais pas ce que je veux et je fais ce que je déteste. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je ne reconnais pas là que la loi est bonne. En réalité, ce n'est plus moi qui agis ainsi, mais le péché qui habite en moi. En effet, je sais que le bien n'habite pas, c'est-à-dire dans ma nature propre, j'ai la volonté de faire le bien, mais je ne parviens pas à l'accomplir. En effet, je ne fais pas le bien que je veux, mais je fais au contraire le mal que je ne veux pas. Donc c'est pour dire que Paul, même lui, il dit qu'il aurait voulu ne pas faire le péché, ne pas faire de mal, mais il y a une force en lui, cette nature en lui qui le force à pécher. Donc s'il pêche, il peut avoir le pardon de ses péchés, pas comme les anciens qui, pour être pardonnés, devaient avoir un sacrificateur pour faire un sacrifice, brûler un... Euh, euh, des, des, des choses, incendier et faire des sacrifices tuer des animaux mais ce sacrifice Christ l'a fait pour nous en mourant sur euh, la croix et que avec certainement la mort du Christ donc nous sommes déjà pardonnés de nos péchés donc il est juste pour nous lorsque nous péchons, lorsque nous faisons ce que nous ne voulons pas faire de demander pardon à Dieu et que Dieu qui est fidèle est juste va nous et pardonner de nos péchés. Dans le chapitre 9 jusqu'au chapitre 11 du livre de, de, de Paul au Robert, il va traiter et, la question d'Israël. Parce que c'était la question que je pose à le peuple israël envers les autres peuples qu'il considère comme des païens, comme ceux qui sont voués et, euh, à l'échec, qui sont voués, qui ne sont pas électif au salut de Dieu. Donc, il se pose des questions comme ça. Donc, Paul va leur parler. Quel est euh, le statut du peuple israël avec Dieu? Dieu a-t-il rejeté son peuple? Non, répond Paul. Donc, Dieu appelle tout homme à la foi, la foi, les juifs comme les non-juifs, les païens comme les non-païens. Donc, ceux-là, ils peuvent s'unir en une seule fois, la foi en Jésus-Christ. Tout le monde mérite, tout le monde pêche, le salaire du péché, c'est la mort, et tout le monde peut avoir le salut en une seule personne, en Jésus-Christ, avec la foi que vous avez en Jésus-Christ. Auparavant, et Paul a dit qu'il n'est pas question d'héritage du salut. Ça veut dire que si ton père était, était vraiment un, un bon chrétien ou bien un, un bon homme qui respectait la loi, vous allez hériter par lui-même. Non. La seule chose que nous héritons, c'est le péché d'Adam. Mais le salut s'acquiert par notre foi. Le salut est individuel, le salut est personnel. Le salut s'acquiert par notre foi, même depuis l'ancien temps. Pour nous donner un exemple, il a dit Esaü et Jacob étaient deux jumeaux. Mais qui Dieu a-t-il choisi Il a choisi Jacob. Parce que Jacob, il faisait acte de foi envers l'éternel. Il aimait l'éternel. Il se battait avec l'éternel pour avoir sa grâce, pour avoir sa bonté, pour avoir sa miséricorde. C'était ça le, le salut. Donc il faut se battre. Il faut aimer Dieu. Il faut prouver à Dieu que vous êtes à lui, que vous donnez votre vie entièrement à Dieu. Et Paul a fait comprendre que aux Juifs, aux Israélites, que le salut est pour nous tous. Il a dit que la justice qui vient de la foi, ne pas se demander dans son cœur qui montera au ciel ou qui en descendra, selon le livre de Romains, chapitre 10 à partir du verset 5 à 7, mais croire à la parole de Dieu et en témoigner. La parole est tout près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Être sauvé est possible pour tous les hommes. Si tu reconnais publiquement de ta bouche que Jésus est le Seigneur, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité morts, en effet, tu seras sauvé. C'est ce que nous dit la Bible. Le peuple d'Israël est-il condamné parce que le salut est entré en Israël et le peuple d'Israël l'a rejeté est-ce que cela fait d'Israël un peuple rejeté par Dieu Non. Le de l'Évangile par Israël a profité aux païens qui l'ont accueilli. Donc, si le peuple euh, Israël n'était pas préparé pour recevoir Jésus-Christ, et ça, cela a causé bien évidemment la mort de Jésus-Christ, mais ça a permis que Jésus-Christ est entré dans ce monde par ce peuple et que ce, par Jésus-Christ, le monde entier, l'humanité entière, pourrait bénéficier de la mort, du sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ. Israël est comme un olivier, nous dit Paul, dont les branches ont été arrachées. A leur place, les rameaux sauvages représentent les païens et ont été greffés. C'est une grâce divine qui nous permet de bénéficier de la promesse faite, de la promesse Faites Abraham. Cependant, choisi dès Israël sera finalement sauvé selon le chapitre 11, verset 25 à 32. Saint Paul conclut, Paul conclut que cette partie est unime à la sagesse divine. Donc Israël sera sauvé à la, à, à, à la fin des temps, lorsque le peuple Israël va reconnaître que Jésus-Christ, c'est le ce Jésus-Christ-là qu'il a rejeté, est vraiment le sauveur du monde, le sauveur de l'humanité. Et pour finir, Paul va demander à cette église, à cette église de Rome, de se réunir. Il va leur dire que vous êtes un seul corps. Si l'un de vos membres subit des dommages, c'est tout le corps qui le ressent. Donc, il n'y a qu'une seule chose dans laquelle vous pourriez vous unir. Ce qui pourrait vous unir, c'est l'amour. L'amour fraternel, l'amour envers les autres. C'est l'accomplissement de la loi. L'amour, c'est la seule chose qui nous permet de ne pas pécher contre Dieu. Si vous aimez votre frère, vous le protégez, vous le nourrissez, vous l'aidez, vous lui donnez l'hospitalisation. Donc vous faites tout ce qui est bien pour votre prochain parce que vous l'aimez. Donc l'amour est le thème central. C'est ce que Jésus-Christ nous a dit aussi. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Aimez-vous les uns les autres. L'amour, c'est ce qui nous permet de nous unir. Dans le chapitre 13, Paul nous parle de l'amour qui doit être l'union entre les frères et sœurs. Le chapitre 14, Paul nous parle, nous met en garde contre les dangers de la critique, le fait d'exercer de, de, des critiques l'un envers les autres. Donc, Paul nous met en garde. Et puis, voilà mesdames et messieurs, le fait que ça a été pour moi un plaisir de vous parler de l'épître de, de, de Paul aux Romains qui, qui en résumé qui nous parle du péché l'observation de la loi la loi ne peut pas nous sauver la loi ne peut pas nous permettre d'avoir le salut en Jésus Christ seule la foi que nous avons en Jésus Christ est, pourrait nous sauver donc il faut nous unir les uns, les uns aux autres nous, nous protéger Protéger les uns aux autres, c'est ce qui va nous permettre de vivre en amour fraternel et de vivre ensemble comme des frères chrétiens. Que Dieu vous bénisse.